aujourd'hui, les deux meilleures sources de trafic web sont le positionnement naturel sur les moteurs de recherche et le marketing par courriel. Le marketing sur les moteurs de recherche, qu'on appelle aussi SEO, c'est le meilleur moyen de connecter un besoin, donc par exemple quelqu'un qui recherche un dentiste à Montréal, avec une offre, par exemple un site web de dentiste. C'est la forme ultime de l'adage qui dit que du marketing efficace, c'est un bon message livré au bon moment et à la bonne personne. Mais surtout, le retour sur investissement des efforts en SEO va s'apprécier à long terme. Car lorsqu'on gagne des positions dans les moteurs de recherche, on tend à les conserver sur une longue période de temps. Donc, lorsqu'on en est à notre deuxième année en SEO, on conserve aussi les acquis de la première année, ce qui engendre un effet boule de neige sur le retour sur investissement. Le marketing par courriel offre aussi des possibilités très intéressantes. Avec les outils d'aujourd'hui, il est aussi possible d'offrir un bon message au bon moment à la bonne personne. Par exemple, si quelqu'un vient sur notre site et télécharge un livre blanc sur les meilleures pratiques en SEO, nous pouvons automatiquement lui envoyer, disons deux jours plus tard, une étude de cas sur l'SEO. Et surtout, les courriels qu'on va acquérir vont nous appartenir. Et ensuite, le coût d'envoi par courriel est pratiquement nul. Donc, le retour sur investissement s'apprécie également à long terme.